En fait, ce master m'a permis de créer mon propre poste euh, au sein de l'entreprise euh, grâce à mon projet professionnel. Le fait de travailler en étroite collaboration avec ma direction. D'utiliser l'ensemble des, des, des compétences acquises pour les exploiter dans un, un poste qui est, euh, qui est un poste de management. Cette formation, effectivement, a été bah, financée en partie par mon entreprise pour pouvoir justement me mettre en ligne. Pour prétendre au poste de directeur commercial de l'entreprise. Je dirais un overlap qu'on va pouvoir poser en plus dans le temps sur une année donc pour préparer gentiment et tranquillement la transition donc pour que demain, effectivement, je devienne directeur commercial de l'entreprise. C'est vraiment un sujet qui est très très opérationnel en lien avec les partenariats, le développement des partenaires. Et du coup, les réflexions actuelles de mon entreprise, de mon comité de direction sont pleinement en lien avec le sujet et du coup permettent de participer pleinement aux réflexions. Donc c'est super. Les plus grands apports de ce master en management commercial, ça a été euh, des méthodologies. Le master m'a apporté des outils, des processus, des méthodologies, et puis il euh, y a eu l'apport du groupe qui a été d'une richesse infinie. d'avoir une nouvelle perspective euh, sur le développement à l'international qui est envisagé depuis maintenant un an. Alors Le travail professionnel donc, que j'ai réalisé a apporté beaucoup de choses du fait que la problématique était très opérationnelle euh, et aujourd'hui on met en place ce que, ce qu que j'ai imaginé avec mon entreprise. Ça a permis d'apporter un éclairage sur la transition digitale que nous vivons en ce moment et sur l'impact dans les ressources humaines, dans l'organisation de la force de vente et les profils dont on va avoir besoin dans les années qui viennent. Ce projet a été en gros l'explication d'un du, prisme, hein, bien sûr, parce que le management commercial c'est très vaste, mais sur la facette orientation et stratégie client, j'ai par le, ce projet professionnel pu exposer à ma direction comment je voyais les choses concrètement. Le projet professionnel a une part très importante au sein du master en management commercial. Pour moi, ça m'a permis d'aller dans le détail, en tout cas en profondeur du sujet que j'ai choisi de retenir, et aussi de me connecter avec des professionnels, puisque dans le cadre du projet professionnel, on se doit d'interviewer un certain nombre de personnes, et du coup ça m'a permis aussi d'élargir mon réseau. Plusieurs choses. Premièrement, ça m'a permis de me remettre à rédiger. Finalement, on est dans des métiers où on est amené à beaucoup synthétiser. Et là, il a fallu au contraire, beaucoup rédiger, beaucoup élaborer les réponses. Donc c'est un exercice complètement inverse de ce que j'ai l'habitude de faire. Et ça m'a obligé à de nouveau rédiger. Et finalement, l'exercice a été plutôt vertueux. Divers. J'ai aimé ce mot-là. Réussite et futur. Concrète. 360 degrés.